Tu sais que quand j'ai dit que j'allais jouer avec toi, il y a tout le monde qui m'a dit bah « Mais ouais, c'est un gamer, David, c'est un gamer, c'est un gamer. Euh... » T'es connu pour ça, apparemment. Ah bon Ah merde. Putain, je me donne tellement de mal pour le reste. <rire> <rire> chier, euh, quand même. Je, je, parle, je, parle pas, je parle pas du reste David. <rire> voilà. Attends, je joue à Call of depuis, euh, depuis le premier, quoi. Je sais pas à quel âge t'avais, bon mais t'es... 20 ans au moins, ouais, ouais. Ouais, mais il n'y avait pas le niveau d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un niveau de ça fait, euh, de malade. Ça, ça doit faire 15-16 ans que c'est sorti. Les... Du coup, toi, tu préfères les multijoueurs ou les Battle Royale euh, Ouais, je fais pas mal de résurgence et de, de rank play. J'essaie de, de, de monter mon, mon niveau là. ah on, ouais. faire, on fait ce que tu veux, ouais. t'as tes fils aussi qui jouent, non Ils jouent bien aussi. hein Il m'a dit, voilà, ouais, mais tu... Tu joues avec chaud, c'est pas possible. Mmh. Pourquoi moi, je peux pas jouer avec chaud Je dis bah attends, je vais, je vais lui demander. Euh, mais d'ailleurs, fais le kiffer. Tu sais que s'il veut venir ce soir, il est le bienvenu. Tu le fais venir sur Discord, s'il a son PC, sa Play ou quoi. Et... Euh, si tu veux jouer, viens ce soir. Tu, tu, tu vas sur ta Play et tu... Euh... Tu rien tu non Ouais Non. Bah si. Non. Merci. Ah, il est comme un <rire> Vas-y, mais go, mec. Par ouais. contre, ça fait 18 ans que j'essaie de le faire kiffer, et puis là, ce soir, c'est le jour de sa life ce que je veux dire, j'ai échoué mais grave <rire> J'ai échoué il dit <rire> bon, là, bon, là, pour un échec c'est pas, non. en vrai c'est pas... pas si mal tu vois, mais, mais ouais je suis d'accord. Je... <rire> du coup t'as déjà vu mes, euh, mes vidéos YouTube, tout ça oui, et oui, tout Oui, oui, ouais, grave, ouais, ouais. Ah, attends... Bah je m'inspire, ah. bah, je m'inspire, c'est clair, je m'inspire. Bah, du coup celui qui fait mes... toutes mes vidéos YouTube Ouais. Il s'appelle Didier, c'est un bon gars de mon équipe. Autour de lui, il y a une femme qui est, qui est incroyable. C'est Brigitte. C'est sa mère. Ouais. une des premières fois ce soir, elle regarde le live. Parce que t'es là et parce que je ferai, et je, ferai un, je ferai aussi un effort de langage peut-être ce soir. Didier, je m'excuse auprès de, de ta mère. Pour ce qui ouais, va se passer. Pour ce qui <rire> qu va se passer, ouais. <rire> pour ce qui se passe sur le live restera sur le live. On me dit que t'as lancé ton Twitch Ouais. C'est quoi, quoi la chaîne, euh, David Grave Killer. Grave Killer. Ok. Ouais, grave 7. Chat, est-ce que juste ça vous dit de lui lâcher un énorme follow mais genre tous en même temps 4-3, 2, 1 chat ça Marche encore Sérieux Il a un bon PC. J'aurais pas cru. Excuse-moi David. Désolé d'avoir.. Oh, C'est ça. Bon les gars, on va pouvoir, on va pouvoir lancer notre, on euh, notre on va première aller, partie. Allez, Merci beaucoup encore une fois Mais mec c'est un plaisir pour, euh, pour moi De m'amuser avec vous deux aussi Tu joues bien toi J'ai un bon niveau Ouais non il joue bien Aïe aïe aïe aïe aïe il en dit long Le feat incroyable oh, ouais. un, Brigitte ouf, Brigitte <rire> <rire> Bouge tes oreilles Brigitte <rire> ça, ça, va bientôt ça va bientôt partir T'as assisté, as assisté au bon moment maintenant c'est fini Je vous propose qu'on commence par du semi-ghetto on va partir à... One Hall. Alors, il y a du monde, les gars. Il y en a un côté train. Je lui... je lui ai mis un bon headshot. Ok. Du coup, bah, je pense qu'il va juste... Là, il va juste échapper. Là, notre but, c'est... On essaie de faire 12 000 balles, les gars. Attends, non, même 16 000. 16 000 et on se casse, enfin et on prend le, euh... le loadout ouais. le loadout ouais en fait là le plus important c'est prendre le loadout le plus vite possible Du coup on se déplace en lootant tout mais en partant en direction de loadout Il euh, y a un petit rat qui est, euh, qui est caché là Moi je l'ai vu partir par là-bas là. Il est là Ok Vas-y venez les gars on va se le faire Il est crack low HP okay. Très low HP quand tu de courir, c'est vraiment un rare. Vois, je vois, je vois. Je... Ok, okay. presque pres pres pres crack. Le mec en face de toi là. Crack, What the fuck man? Crack, Tu m'as sauvé. Mort, maman. Da... Ah, t'es chaud, ouais. Ah, les gars, GG. Eh, ouais, mon pote. Il est derrière, il est, il est derrière. Allez les gars, les gars, les gars, les gars, lui on va se le faire. Lui, il est là il est là pour nous tuer nous. Juste Regardez bien votre map, où est-ce qu'il est exactement. <rire> il a 1 HP. Je commence à monter. Regarde au-dessus de toi s'il pique pas. Ouf. Il attend, il, il sait que je monte. Mort mort Ah non. Ah lui, ah est, c est... Dézingué, vraiment. Ah bon Ouais. Ça les gars, ça hé peur. hélicoptère qui passe. Il est, Oot. il est sauté. Parce que Putain... Sur moi les gars, aidez-moi, aidez-moi, aidez j'ai plus de vie. Tu me fais tirer dessus Les gars C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez super bien joué les gars. Il est vers où, tu dirais il est euh, vraiment genre très très loin, genre vers les dunes. Ah, eh, son mec qui il, est drop là sur toi Je l'ai craqué. Vas-y les son gars on va regarder. après. Oh il m'a explosé les gars. Il m'a explosé. Là ce que tu fais, David mm -hmm. laisse, laisse tomber cette saloperie. Va Oh non oh, putain. Ouais t'es bien, bien où, il vient Euh... à sa gauche. Là où tu regardes, là où tu regardes au fond, des bâtiments. Viens, viens prendre ton loadout, euh, poulet. Tu, tu, tu ouais. seras bien comme ça. Top, parce que je regarde où il est l'autre. Bah ouais, il snap de très loin. Hein. Right. Non, c'est pas possible, il est pas là-haut. Il est en haut de la colline Ouais. Je sais pas où il est, je sais pas où il m'a dégommé, mais... Oh, le crackhead. Il est là-haut, oui, 384 mètres. Eh hey, venez les gars, on fait, on, fait, on fait une rotation par la gauche, ouais, tranquille pilou. Là les gars, je nous ai fait passer large. Regardez, il y a une team, y a une team qui court devant. On passe à gauche là, non On a pris une frappe les gars, frappe de précision. Ouf okay. oh. attends, attends, attends, il il m'a. Euh... Ouais, la frappe mal. Attends, attends, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Vas-y, vas-y. Vous avez des plaques les gars qui traînent ou pas du tout Ouais, ouais, tiens, tiens. Merci beaucoup. Plus. Merde. Plus une, une C'est rentré euh... les gars Ils, non, sont, euh... Ils sont vers là-bas. Oh, putain. Les gars, on doit passer par la gauche, euh, ouais. eux c'est des... Moi euh... bah, j'ai plus de plaques hein. Je ouais, mais moi non plus, je suis à zéro. Des streams d'accord Ouais, voilà, voilà. Bah voilà. Et merde. C'est les mêmes ça. Putain la merde les gars. C'est bon les gars, ils sont morts. On, on commence, à ne pas être trop mal, tu vois. Et toujours dans, dans la game quand vous avez un petit moment ou quoi, ouvrez votre petite carte et vous regardez où est-ce que vous placez tout ça. Ça peut être intéressant. Non, moi je regarde pas assez ouais. C'est stratégiquement, c'est bien, tu vois, là par exemple, je, je nous fais partir par là parce que ça va être le centre zone et on va être tranquille pendant un petit moment, pour peu qu'on trouve un spot en hauteur, on va pouvoir tirer sur tout le monde. Après, on est on est dimanche soir, c'est une des soirées où il y a le plus de niveaux sur le jeu, c'est le plus, le plus dur de jeu Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui, hein. c'était euh, chaud aujourd'hui. En plus de ça, quand as, tu, verras, tu verras, David si tu, si tu fais des lives de jeux de tir, tu vois que les mecs, ils lancent en, en même temps que toi pour venir te tuer, donc c'est <rire> une difficulté de plus, ça. Des projets en ce moment, euh, David moi, ouais, ouais, ouais, il ouais, y a plein de projets, ouais, ouais. Bah écoute, je sors mon, yeah. mon album là le mois de juin. Félicitations. Trouvais, euh, on a fini le clip là. Il sera disponible absolument partout. Surtout, sur surtout. À... Partout. Partout. Dans partout. <rire> <rire> oh, Contact, euh... contact les gars. Bah, ça court, ça court. L autre, un autre qui me tombe dans le dos. Je suis venu t'aider, je suis venu t'aider. Derrière toi, derrière toi. Il trempe là-bas. Ok. Entendu, ouais. Là, il s'enfuit. Encore un même endroit, à même endroit. Je me mets safe. Mort. Graph Killer, Graph Killer. I need medic. I need medic. <rire> Putain, ah, tu, tu, bon. tu m'as regardé au sol, David. Ah, comme, un là, comme un puis. paillasson. T'étais ah là! là, là, <rire> étais mais, non, là. Mais... mais Chou, il peut pas mourir de toute manière! Oh, ouais, ah, ouais, là-bas, là-bas! merde, merde! On se fait allumer! Oh putain, ils sont partout! Les gars, les gars, les gars, au-dessus, ça temporise! Oh, oh c'est quoi ce bordel? Murch! Démon de merde! Oh non, il a la protection! Mec, il l'a encore! Hein. Il a rien à jefais, hein, vraiment! Y'a des mecs au-dessus là aussi? Les gars tirez dans les buissons, tirez dans les buissons Les lesquels, lesquels euh, je tous Il a un HP Un HP Allez Moi je le sens On va vérifier que tout, tout aille bien, on va remonter un On va reprendre la hauteur Sur mon ping là y'a y a des gens Juste en face à la maison en face Ok Là, là en fait regardez Ouais regarde Viens viens viens Comme ça on va cette glitch On sera vraiment sécure Y'a que notre tête qui dépasse On est ensemble. Là ça arrive bien. Ok Où Ah, ah merde ça, Attends qu'il okay. descende laisse, laisse le gambader, laisse le gambader mmh. Feu, Fire Voilà <rire> Bien joué les gars Il, a, il a raison de passer par là. En fait là, tu vois, on, on sait que les gens qui sont dans la zone vont pas avancer. Là, là, là, là. Un HP. As des HP Mort, mort, mort T'as des yeux toi, c'est quoi là, Il voit tout, ouais. ah C'est bizarre d'avoir des yeux comme ça je suis sur PS5 donc pour tricher c'est compliqué. Je suis sur. Non mais je... Je vois que tu triches pour pauvre. Je dis, t'as les yeux du tigre mec. Euh, alors les gars. Alors juste les gars, regardez votre map. À ce moment-là du jeu, là par exemple, on est dans la zone. Les gens qui sont dans la zone, ils ont pas de raison de bouger. Du coup là où vous devez faire attention, c'est au hors zone. Vous regardez. Voilà, au backstab, où... au backstab. voilà exactement. Vous regardez la zone hors zone. Et vous restez là jusqu'au dernier moment. Allez, lui ouais, lui là, on l'allume les gars. Lui on l'allume. Mort, mort, mort. Mort, mort. Bien joué, Wolf voilà. Vous avez encore beaucoup de balles derrière ou pas du tout Euh, non. Ouais, tous, moi non plus. J'ai euh, balles qui me restent. Ok, mais bah same. Vas-y, on fait attention, les gars. On continue de regarder, on fait bien attention. Ça smoke, là. Ah, ah, il a bien ouais. ouais. Oh, merde. Ah, il est là. C'est pas grave, regarde. Venez, faites comme... Hop. Ah, je l'ai... Euh... Ouh. T'inquiète, je tu peux venir, à euh, Wolf. Là, ouais, hop. Il, là, il pêche à droite. Il va, il prendre va prendre, les balles. Bon. prendre les balles. Encore, encore un autre mmh. bon. oh, derrière de mine, les gars C'est le, la chose la plus précieuse que j'ai jamais trouvée de ma vie ah, voilà. ouais. Ramassez par terre, les gars, ramassez par terre Vite Hop ouais, Et là, venez avec moi. On va bien à gauche, on se laisse pas avoir par le drone de brouillage, on l'explose. On ver là ce qu'on fait on assure la game on vérifie tout le sud qu'il y ait vraiment rien de rien Ok Pour moi ça me paraît bon vous vous dans la zone de... Moi ça me paraît bon les gars On, on a peut la on... en plus hein. Ah ça me tire ah, Sniper Mouvement. Je vous ai mis le ping Il reste 7 ouais, ouais. équipes les gars On peut le faire Il bouge Ouais, derrière, les il... gars. Derrière moi, les gars, il y en avait un. Grave killer, okay. à côté de toi. Il m'a explosé. On a mmh. besoin de toi, Wolf. Là, Wolf. Crac, un HP. Bien joué, maman. ça. Je te laisserai pas tomber. Magnifique. Le, Le loup. Le loup, bien sûr. J'ai une smoke en faut retarder. Les gars, là en face, là. Mets, mets la smoke bien devant, genre, genre au caillou ici. Mets ta smoke au caillou, elle, elle va être incroyable. 3v1, les gars, 3v1. On part sur la droite, venez, on part sur la droite, les gars. On va, être, on va avoir l'avantage comme ça. Tu, tu l'as, David ou quoi J'ai deux paras pour toi. Allez, vas-y. Il doit être dans un buisson juste à côté. Hein. À, à, à ma droite, à ma droite, par ici. En l'air Non Là, ah, ici, je mets la paralysante. Allez la go Première go. game, première win Bah alors et bah On alors. a foutu la tempête, les gars. T'as vu ça, Brigitte euh, Bien joué, hein Let's go. Bien joué, les gars. Ah, bien joué à vous, les mecs. Là. T'avais 11 kills, 7 kills. T'as tué, là, à ta droite. Je lui ai mis, mais que des têtes. Oh, oh, oh. Mais, mais tu sais qu'il m'a explosé le front, hein. J'ai euh, pris un quick scope au snipe, c'était crado. Il m'a implosé le bâtard Merci les gars